J'offre des fleurs aux filles J'offre des fleurs des champs J'offre des fleurs aux filles Depuis que j'ai Se faire aimer m'ont donné des bourgeons que j'ai laissé faner. Mais un soir de printemps, sur une place désertée, elle m'offrait des lys blancs et m'a appris à danser. Je, Je ferai des fleurs aussi. aussi. Je Ses Elle avait dans son cœur un petit bain de violette, je l'ai laissé partir et filer les années, mais pour me souvenir, j'ai les blancs séchés je Depuis que j'ai Je l'ai laissé Partir Et filer les Années Je vais toujours Cueillir Les lits les, lits, les